Votre, votre œuvre est traduite dans une trentaine de langues et vous publiez chez Grasset euh, un racisme imaginaire sous titre Islamophobie et culpabilité. Avec Ramadan, vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, directeur du centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Le dernier en date, Le génie de l'islam, sous-titre « Initiation à ses fondements, sa spiritualité et son histoire, c'est aux presses du Châtelet ». Avec vous, Pascal Brokner. dans votre livre, euh, vous ne niez pas que certains musulmans peuvent être victimes de haine, mais euh, vous le démontrez même à, à, à certaines occasions. Mais vous estimez que euh, cette notion euh, d'islamophobie est équivoque. Essayez de nous dire pourquoi elle est pour vous équivoque. Alors, effectivement, c'est donc. Islamophobie, c'est un vieux mot du vocabulaire colonial. Hein. Lorsque les musulmans étaient considérés comme les meilleurs alliés de l'Empire français en Afrique occidentale française et au Moyen-Orient. C'est un mot qui, qui s'est endormi pendant longtemps et qui a été ressuscité à la fin des années 80. C'est la révolution comédie, ce par, les musulmans, par les musulmans britanniques euh, à propos de l'affaire Rushdie. Et donc, c'est un mot qui est une arme qui consiste donc. C'est une arme qui a un double but. D'une part, de faire taire les Occidentaux, coupables évidemment de tous les crimes, le colonialisme, l'impérialisme, l'esclavage, et les j'en passe, la laïcité, l'égalité homme-femme. Mais c'est surtout, me semble-t-il, un, une arme destinée à faire taire les réformateurs musulmans, c'est-à-dire ceux qui, au sein de l'islam, veulent contester le dogme officiel et qui donc euh, euh, embarrasse ou gêne la, la doxa et ce, moi ce qui me ce qui me, me gêne aussi dans le mot islamophobie c'est qu'il amalgame deux sens très différents la persécution des croyants et là nous sommes tous d'accord on ne persécute pas les croyants d'une religion et ça c'est un crime sous toutes, sous toutes les latitudes mais le deuxième sens du mot islamophobie c'est la remise en cause de la religion. Or, dans nos climats, dans les pays démocratiques, remettre en cause la religion, c'est un droit, depuis la Révolution française, qui a aboli le crime de blasphème. Et donc, ce mot me gêne justement parce que on ne peut pas l'utiliser sans immédiatement imposer silence aux contestataires. Et la meilleure preuve que ce mot est un mot étrange à mes yeux, que je ne l'utilise jamais, sinon avec des guillemets, c'est que le mot christianophobie n'existe pas. Il existe, mais personne ne l'utilise. Alors même que les chrétiens sont persécutés dans tout le monde arabo-musulman, la visite du pape hier en Égypte en témoigne encore, les coptes en Égypte, les chrétiens en Syrie, en Irak, au Pakistan, partout. Et on sait très bien que malheureusement, Peut-être que dans 50 ans, il n'y aura plus un seul chrétien dans le monde musulman, de même qu'il n'y a plus de juifs déjà, ou pratiquement plus. J'ai parlé avec de nombreux chrétiens, des archevêques, en Irak et ailleurs, et ils songent tous à l'exil, parce qu'il semble y avoir une allergie de leurs compatriotes musulmans à leur présence, et au contraire, exemple aussi sur ce non-usage du mot islamophobie. Lorsque le père Amel, en juillet 2016, a été égorgé à saint étienne de rouvray dans son église par deux jeunes gens islamistes, la presse à juste titre n'a pas parlé de crimes racistes. Elle a parlé de crimes de haine et d'intolérance religieuse. Donc ce que je demande simplement, c'est de ne pas mettre le racisme à toutes les sauces, mais de nommer les, les, les choses exactement et je pense que l'invention du mot islamophobie est par ailleurs, je reconnais ce talent une invention absolument géniale je félicite ceux qui ont trouvé ce mot calqué sur xénophobie parce que celui qui s'empare du langage s'empare des esprits et avec ce mot les fondamentalistes se sont emparés des esprits dans le monde entier et ils ont en partie gagné voilà, et moi simplement, j'offre je, je, je, je, une petite boîte à outils pour ne pas céder au chantage. On va voir, euh, Pascal Gaudemeyer, dans quelle mesure Tariq Ramadan peut être d'accord avec la première partie de votre démonstration, visiblement moins avec la deuxième partie. Tariq Ramadan, euh, si vous deviez donner une définition de l'islamophobie de votre point de vue, quelle serait-elle D'abord, euh, merci d'organiser ce, ce débat. La façon dont... Euh dont Pascal Bruckner s'explique à l'oral est beaucoup plus douce que la façon dont il aborde le sujet à l'écrit. Sa façon d'aborder le sujet à l'écrit est très violente et extrêmement problématique. Alors moi, je vais en venir au débat maintenant qui est le nôtre. Quand on aborde ces questions, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux sémantiquement, il faut être rigoureux historiquement. Or, Pascal Brutner n'est rigoureux ni l'un, ni dans un, dans un cas, ni dans l'autre. Premier élément, l'islamophobie, comme vous le mettez en évidence, apparaît à l'époque coloniale. Mais qu'est-ce qui est -ce qu il dit Il est dit très clairement, à une époque coloniale, de la fosse, utilise le terme, en disant « Attention, les musulmans ne sont pas les pires ennemis du colon, c'est une résistance contre le pouvoir colonial, mais ce n'est pas une question religieuse. » En fait, il l'utilise exactement à l'inverse de ce que vous dites maintenant. Et donc, premier élément historique, erreur. Deuxième élément historique, ça n'est pas du tout à l'époque de la question iranienne. Le mot réapparaît au Runnymede Trust aux États en Angleterre. Pas du tout par les musulmans pro-iraniens, c'est en 1996. Ça veut dire à peu de choses près, historiquement 17 ans après la révolution iranienne, approximation historique encore, et qui est utilisé par le gouvernement euh, britannique, aidé évidemment, puisque c'est la différence avec la France, il y a des pays aujourd'hui qui font confiance à leurs citoyens de confession musulmane, pas beaucoup la France, ni beaucoup d'intellectuels comme vous. Et donc en l'occurrence, il développe sur la question de l'islamophobie un rapport qui va être l'étude de la couverture médiatique de la question de l'islam, et qui montre une chose, moins de 1% des actes les plus extrémistes couvrent deux tiers de la couverture médiatique. Et ils mettent en évidence une distorsion absolue de la perception populaire par rapport à cela. Ça s'appelle comment Une tentation raciste. Or, l'islamophobie veut dire... Une attitude qui va concerner l'attaque ou la prise en compte d'une personne pour ce qu'elle est, au-delà de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle fait, uniquement parce qu'elle est musulmane. Est-ce que cela existe historiquement Oui. Est-ce que le fait que vous reconnaissiez historiquement va faire que vous alliez discuter les argusies sémantiques du mot Si vous devez le faire, M. Bruckner, il faut le faire avec l'antisémitisme. Car l'antisémitisme est un mot qui a été produit par un antisémite lui-même. Le terme, étymologiquement et sémantiquement, est une erreur, puisque les sémites, c'est tous les Arabes et pas simplement les Juifs. Mais nous avons accepté, vous comme moi, que l'antisémitisme était directement lié au fait d'attaquer le juif pour ce qu'il est, au-delà de ce qu'il pense et de ce qu'il fait. Nous avons normaliser le terme, et nous avons raison de le faire. L'antisémitisme existe. Donc ma question, elle est extrêmement claire, elle va à l'encontre de tout ce que vous dites, il n'y a pas d'utilisation et d'instrumentalisation d'un terme, la question est très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, chiffre à l'appui, non pas dans les espèces de vagues idées théoriques que vous avez, mais chiffres à l'appui, dans tout ce qui est produit par des institutions qui utilisent le terme islamophobie, l'OSCE, l'Observatoire de, euh, de Vienne, les Nations Unies et l'Union Européenne. La seule, Le seul pays, non pas le seul pays, le seul cercle qu'il n'utilise pas, c'est Pascal Brutner, Caroline Fourest, Bernard-Henri Lévy et quelques politiques qui vous suivent comme Valls, qui sont à gauche, de la droite, de la droite, un peu à gauche, on ne sait plus où ils sont, d'ailleurs, il n'y a plus tellement aujourd'hui de distinction sur ce plan-là. donc je termine par un élément, c'est qu'aujourd'hui, ces institutions internationales disent chiffres à l'appui, se développe en Occident une position qui est un racisme anti-musulman et qui fait qu'on cible des personnes dans leur religion, non pas par ce qu'ils disent, mais simplement par le... Donc c'est un racisme. C'est comme ça qu'on appelle islamophobie, un racisme. Et c'est de cela dont il faut aujourd'hui parler. Soit dit en passant, christianophobie, rapporteur des Nations Unies, a développé cette doudoudienne, qui a travaillé pendant 10 ans, 15 ans sur la judéophobie, christianophobie, islamophobie. Encore une approximation, c'est menti. Alors, juste pour que le, le jeu soit équilibré, vous avez parlé à peu près euh, selon le même temps de parole. Je vais essayer de faire attention vous avez le même temps de parole donc je vous risque de vous couper de temps en temps et ne soyez pas trop long, si on veut que le débat avance moi je préfère qu'on découpe une idée en deux euh, pour faire avancer le, le débat et que le public comprenne bien, Pascal Gonteneur j'imagine que vous souhaitez répondre bon, Alors Tariq Ramadan, ne vous laissez pas emporter par l'esprit polémique en général je vous connais plus doux mais je ne rentrerai pas dans ce jeu là euh, effectivement parce que je crois que ça ne nous amènera à rien, non le mot islamophobie est contesté d'abord D'abord par des musulmans eux-mêmes. Peut-être que vous ne les aimez pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Des gens comme Kamel Daoud, Boalem Sansal, des femmes comme Sonia Mabrouk, Siam Abshi. en France, beaucoup d'autres dans le monde arabo-musulman qui ont une autre conception d'islam Et ils s'insurgent contre le fait très simple que... On, on met un, une équivalence entre musulman et victime. Être musulman, ça n'est pas être une victime. Il vaut mieux être musulman à Genève, Paris, Düsseldorf et Washington qu'être chrétien au Caire ou dans n'importe quel pays arabo-musulman où on est effectivement regardé comme le vestige d'une religion qui devrait disparaître. Donc, christianophobie, je suis désolé, ça ne prend pas, ça n'a pas pris, et personne ne s'émeut du sort des chrétiens d'Orient, personne, sauf les musulmans les plus libéraux, les plus ouverts, qui tentent de sauver les minorités chrétiennes, mais pour l'instant, on sait bien que leur sort est de disparaître, parce que, de façon un peu étrange, je le dis en tant qu'ancien élève des Jésuites. être chrétien ou juif, ce n'est pas appartenir à une race inférieure, monsieur Ramadan. Nous ne sommes pas voués à la disparition, ni les bouddhistes, nous sommes des hommes comme les autres. Et le fait que l'islam soit arrivé comme la dernière révélation, n'en fait pas une religion supérieure. La, la postériorité temporelle n'est pas un signe de supériorité métaphysique ou humaine. Donc, le problème qui se pose, c'est celui que l'on constate d'une certaine allergie à l'altérité. L'altérité chrétienne, l'altérité juive, ou bien bouddhiste, ou hindoue. Et c'est là, effectivement, que je m'inquiète. Et quant à l'analogie que vous avez faite avec l'antisémitisme, je rappellerai très simplement que l'antisémitisme désigne les juifs non pas en tant que religion mais en tant que peuple en d'autres termes en, non, justement ça n'est pas la même chose ce sont les juifs en tant que peuple en d'autres termes, un juif incroyant pouvait être désigné comme un juif par euh, le national socialisme et l'équivalence entre les juifs de 1940 et les musulmans de, de 2017 n'est rien d'autre qu'un argument révisionniste parce que ça n'a aucune consistance historique, et je rappellerai simplement que la grande différence, puisque vous parlez de l'attitude des Européens vis-à-vis -vis des musulmans, c'est qu'en 1930 ou dans les années 40, il n'y avait pas d'extrémistes juifs qui allaient lancer des bombes dans les aéroports, dans les centres commerciaux, ou égorger des prêtres dans les églises. Donc il est normal que la perception ne soit pas tout à fait la même. Donc ne, ne mettez pas dans votre diatribe oui, vous le fait que nous vivons depuis 20 ans dans un contexte d'attentats non-stop pratiquement chaque semaine. Voilà, Tariq Ramadan vient de me dire que je l'ai laissé parler longtemps. C'est très clair, hein, il est écart. Il y a eu 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Vous avez donc 5 minutes. Et <rire> j'aimerais vous entendre sur cette réticence à l'altérité. Écoutez, je vais répondre à cela. Ne faites pas semblant de ne pas avoir compris ce que j'ai dit. Je disais que votre débat sur l'origine du terme et le fait que le sens n'était pas si clair que ça, vous pourriez dire exactement la même chose sur le terme antisémitisme. Je vous ai même dit que je comprenais, que j'utilise moi-même ter moi le terme antisémitisme parce qu'il a un sens normatif accepté. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. C'est un peu gênant. Deuxième des choses... C'est euh, cette question qui est euh, celle de « il y a des, des musulmans qui sont contre le propos parce qu'ils sont contre le fait de se victimiser ». Mais attention, il y a deux choses qui sont différentes. Le fait d'entretenir un discours victimaire en disant « personne ne nous aime parce que nous sommes musulmans », vous trouverez avec moi le plus grand défenseur de cette idée qu'il ne peut pas être question de nous positionner comme victimes. Il y a des réponses qu'on qu on doit apporter sur la question de la violence, sur la question des critiques que vous pouvez avoir, et Dieu sait si moi je les accepte. Vous savez, entre nous, je suis moi sur une liste de Daesh, vous n'y serez pas, vous savez pourquoi vous n'y serez pas Parce que vous êtes l'allié objectif de ce qu'ils veulent. Eux ils veulent la fracture dans la société. C'est exactement le même discours. Vous êtes un allié intellectuel objectif de la fracture dans la société occidentale. Pourquoi Parce que vous êtes en train de me parler de quelques personnes qui sont contre le sentiment victimaire. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Maintenant, monsieur, Répondez clairement à la question, y a-t-il oui ou non en France, en Allemagne, en Suisse, aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis une expression d'un racisme qui vise une certaine population parce qu'elle est musulmane et uniquement parce qu'elle est musulmane. Comment vous expliquez, chiffre à l'appui, 72% de la population française a une image négative de l'islam Est-ce que ça veut dire que 72% de la population française est raciste Absolument pas. Mais la question aujourd'hui, c'est que vous avez sur le plan du terrain sociale, au niveau du travail discrimination à l'emploi discrimination au logement, discrimination à l'école, ça existe ou pas répondez à la question au lieu de nous amener sur euh, le mot a été inventé pour éviter la critique, moi j'ai aucun problème avec votre critique de l'islam et le dernier élément que j'aimerais dire c'est que ce que vous avez dit dans votre propos là est révélateur de votre pensée votre pensée en fait c'est l'islam le problème parce que vous pensez que nous pensons comme c'est la dernière révélation, nous avons un problème avec l'altérité. Mais monsieur, avez-vous une connaissance de l'histoire des idées de l'histoire des sociétés Vous allez dire à un homme qui vient des sociétés majoritairement musulmanes que dans son histoire, il n'a pas su cohabiter avec les juifs et les chrétiens, mais là, l'extermination des juifs, elle a eu lieu où En Égypte, au Maroc, elle a eu lieu ici, en Europe. Vous n'allez pas donner des leçons d'histoire à une population qui en Europe aujourd'hui il y a un problème aujourd'hui avec la population, avec certains composants de la population juive dans le monde musulman, mais ce n'est pas la religion, c'est la question d'Israël. Et on doit faire la différence. J'ai été le premier à le dire en 2001, on ne pourra jamais justifier l'antisémitisme qui est à condamner avec la critique de l'État d'Israël. Mais vous savez ce que vous critiquez vis-à-vis -vis des musulmans c'est vous qui le faites. Vous avez établi que toute critique de l'État d'Israël était de l'antisémitisme. C'est vous qui faites l'amalgame. C'est pas nous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis le premier à critiquer l'Arabie Saoudite, à critiquer les États du Golfe, à critiquer des interprétations d'Aech et autres. On le fait, ce travail-là. Donc ne nous mettez pas dans une situation où vous dites « mais vous avez un problème avec l'altérité ». Mais non, cher monsieur, on n'a aucun problème avec l'altérité de beaucoup de pays majoritairement musulmans qui avec des chrétiens et qui vivent avec des juifs. Maintenant, si vous allez prendre des expressions d'extrémisme dans ces pays-là, vous avez raison. Mais on les a aussi ici. On a des expressions d'extrémisme partout. Aujourd'hui, vous avez des gens... Quand je viens en France, ils ne veulent pas que ma parole soit entendue et ils ont envie que je n'entre pas. On veut exclure cette parole-là. Donc s'il vous plaît, ne, ne simplifiez pas le débat, il est très profond, il est très dangereux. J'aimerais dire, j'aimerais que les gens se rendent compte que derrière la douceur de votre propos, la conséquence, les conclusions de ce que vous dites, c'est très dangereux. Parce que vous donnez du grain à Moudre en disant, aujourd'hui, les musulmans ont un problème entre eux, nous nous n'avons pas de problème avec euh, la, la, la présence musulmane, c'est pas vrai. Vous en avez fait un problème. Vous avez un vrai problème. Les seuls musulmans avec lesquels vous avez en dis discuté, c'est les gens qui répètent ce que vous dites. Vous avez envie de. Vous, avez... vous êtes pas dans le dialogue. Vous êtes dans ce qu'on appelle un monologue interactif. Vous parlez avec vous-même. C'est ça. Pour vous rassurer, Tariq Ramadan, vous avez parlé exactement le même temps que Pascal Bocmer. C'est parfait. Vous avez la parole, Pascal Bocmer. Bon, alors, euh, nous sommes pourtant nous sommes en train d'essayer de dialoguer, cher Tariq Ramadan. Mais euh, apparemment, vous me mettez dans tous les sacs possibles et imaginables. Alors, allier Daesh, écoutez, c'est tellement gros que je pense que vous devriez rougir de ce genre d'accusation. C'était bon, ça, à l'époque de l'Union soviétique, quand on accusait l'autre de faire le jeu de l'impérialisme. Bon, sérieusement, on n'est pas, euh, pas au jardin d'enfants. Essayons de garder au débat un certain niveau. Quant à l'altérité dont vous parlez, oui, c'est vrai que les, euh, dans l'histoire des pays musulmans, il y a eu un, une certaine protection des juifs et des minorités chrétiennes, mais à quel prix À la condition d'accepter le statut de dhimmi, c'est-à-dire de subordonner de, de, de quelqu'un qui ne pouvait pas jouir de tous les droits. Et de cela, évidemment, les chrétiens et les juifs ont souffert. Aujourd'hui même, le christianisme est en train de disparaître des pays arabo musulmans J'ai parlé il y a quelques mois avec monseigneur Petros Moshe, qui est archevêque de Mossoul, et tous les chrétiens de cette région vont partir, tout simplement parce qu'ils sentent bien que leur présence n'est plus désirée. demandez aux coptes d'Égypte qui viennent de subir deux attentats de Daesh, quel est le sort qu'on leur réserve en Égypte Et c'est en cela d'ailleurs, et c'est là où je voudrais vous contredire, car je ne suis pas du tout un extrémiste, au contraire, je n'ai rien contre l'islam, Monsieur Ramadan, j'ai tout contre le fanatisme. Et malheureusement, je constate qu'aujourd'hui, le fanatisme est majoritairement d'origine musulmane. Les chrétiens ont fait leur mea culpa à travers Vatican II, j'attends, j'attends que l'islam fasse son mea culpa à travers une grande réunion collective et demande pardon pour les crimes qu'il a commis au cours de son histoire, comme le catholicisme l'a fait pour Vatican II. Je sais bien que c'est une demande illusoire, mais en tout cas... Moi, je compare ce qui est comparable, deux grandes religions, le christianisme et l'islam, deux grandes religions impérialistes qui ont conquis par la violence et par la persuasion, et j'aimerais tout simplement que l'islam suive le cours du christianisme, malheureusement, je n'y crois pas trop. Alors, je vais répondre encore à ça, parce que, d'abord, premier élément, cette façon de regarder le monde D'abord, on, on parle de l'islam et de l'islamophobie, on ne parle pas du monde arabo-musulman. S'il fallait uniquement restreindre au pays arabo-musulman, n'extrayez pas du monde arabo-musulman les chrétiens en disant que ce sont les seules victimes. Dans le monde arabo-musulman aujourd'hui, tous les peuples sont victimes. Je veux dire, pourquoi vous prenez les chrétiens Prenez tout le monde, c'est-à-dire les musulmans sont victimes de la dictature des Sissis, les Syriens, vous parlez de Mossoul, vous êtes allé parler uniquement à l'archevêque de Mossoul pour savoir qu'ils étaient persécutés, et tous les Syriens, 5 millions de Syriens, dont la majorité sont de confession musulmane, sont en Turquie, partout ailleurs. Pourquoi faites-vous cette différence Pourquoi aller regarder la religion en disant « le christianisme disparaît, c'est tout un peuple qu'on est en train d'abattre, c'est tout un peuple qu'on est en train de maltraiter en Irak ». C'est pour ça que vous êtes dangereux. C'est que vous exportez là-bas la différenciation religieuse en regardant les chrétiens. Vous savez ce que ça amène Ça, ça amène de la Hongrie à la Grèce, à l'Italie, le fait de dire les réfugiés chrétiens, on les laisse entrer. Les réfugiés musulmans. Et le pape vous a répondu. Le pape a eu cet acte de courage fondateur en disant je vais accueillir des musulmans parce que le réfugié est réfugié. Il n'a ni couleur, ni statut, ni religion. Il a un état de dignité à respecter. Voilà la parole du pape que je. Respecte. Et ce que j'ai dit en, au Qatar, ce que j'ai dit au Moyen-Orient, est ce que j'ai répété au Maroc, honte aux musulmans, honte aux états, des a, des états arabes qui n'accueillent pas les réfugiés comme ils devraient le faire. Donc vous voyez cette parole critique par rapport aux états, vous n'allez pas pouvoir faire la leçon. Mais moi j'aimerais pas, je ne peux pas monsieur, faire la distinction entre les victimes selon leur religion et selon leur état dans le Moyen-Orient. Et maintenant, si vous, vous, parlez, vous voulez parler des chrétiens, des chrétiens et des juifs, allez en Afrique, allez en Asie, allez regarder où ils sont. Eh bien, ils vivent ensemble. Bien sûr qu'il y a des problèmes en Indonésie, et j'en ai fait la critique, mais il y a énormément de pays en Afrique. Allez au Sénégal, les familles vivent ensemble, les gens sont ensemble, au Burkina Faso, en, euh, en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous prenez l'islam que les états qui vous intéressent, où il y aurait une dictature, et dans la dictature, vous dites, ah, les chrétiens, là, ils sont persécutés. Tous les musulmans, c'est normal, au fond, qu'un musulman soit sous la dictature, parce qu'on s'y est habitué, parce que nos relations avec l'Arabie Saoudite et les États du Golfe font qu'on prendra leur argent, on les laissera euh, soumettre leur peuple. Vous n'allez pas beaucoup parler des chrétiens qui peuvent être euh, ailleurs dans le monde. Donc, Premier élément, c'est ça que j'aimerais mettre en évidence. Vous avez tout contre... Pourquoi est-ce que je dis ça Je vais m'arrêter là-dessus. Pourquoi est-ce que je dis l'allié objectif de Daesh Ce n'est pas un propos de gamin, ce n'est pas un propos d'école. C'est de dire que l'analyse que vous faites de la société française et de la société européenne, dans cette fracture que vous exportez là-bas, c'est exactement ce que Daesh veut. Ils veulent aujourd'hui que les musulmans se sentent attaqués par le, le discours que vous tenez et ils veulent que les gens, les français ou les européens pensent que l'islam est étranger à la réalité en nous demandant systématiquement quand est-ce que vous avez faire votre mea culpa Mais non, nous on est dans un processus de réforme continuée Vatican II c'est pas mea culpa Vatican II c'est relecture, reconsidération des choses donc euh, ne, ne transformez pas euh, euh, Vatican II en acte de repentance ou alors j'ai rien compris à la théologie chrétienne. Donc euh, c'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit c'est une, une pensée continue. Et j'aimerais vous dire, bonne nouvelle monsieur Bruckner, depuis 50 ans, les musulmans, en particulier ceux qui sont en Occident, ont fait un travail extraordinaire, à l'exception de ceux qui ont tué, dont tous les gouvernements européens vous disent, une infime minorité, 1, 2, 3, 4, 5 dans tous les pays européens. La majorité des Européens de confession musulmane n'ont pas réagi aux caricatures danoises, n'ont pas réagi aux provocations de Van Gogh, n'ont pas réagi à Charlie Hebdo. Ils les ont condamnés, ces quelques individus. Et vous, vous prenez les quelques individus et vous dites tous les musulmans. C'est là où vous êtes dangereux. Daesh est heureux avec vous. Vous savez quoi Bonne nouvelle, vous ne serez jamais sur leur liste de personnes à éliminer. Vous faites exactement leur travail. Alors je vous donne tout de suite la parole, Pascal Bocmer. J'aimerais juste vous signaler qu'on parle depuis 20 27, 28 minutes, euh, que dans 10 minutes, 12 minutes, j'aimerais donner la parole euh, au public qui a des questions à vous poser. Si on arrivait dans les 10, 12 minutes qui viennent à trouver quelques points de convergence plutôt que des points de divergence, je serais très très content. Non, alors, point de convergence, je crois que ça c'est perdu, mais j'accepte le défi. Euh, D'abord, sur l'immense majorité des musulmans, il y a eu en France le rapport de l'Institut Montaigne, qui a été présenté par M. El-Karaoui, qui montre qu'effectivement 50% à peu près des musulmans, des français musulmans, sont des citoyens comme les autres, mais qu'une petite minorité de 28 à 30% de la jeune génération ne veulent pas que les lois de la République soient supérieures à la charia. Ils voudraient vivre selon le rite musulman. C'est exactement ce que dit le rapport tel qu'il a été rapporté dans, les, dans un, les différents journaux. Maintenant, sur les caricatures de Mahomet, puisque vous j'y avais pas pensé, mais vous les, vous les amenez. Moi, je suis quand même étonné qu'il y ait toujours deux poids, deux mesures en faveur de l'islam. Trois exemples, quatre exemples. Sur le christianisme, Charlie Hebdo, les couvertures de Charlie Hebdo, c'est 4% sur l'islam, c'est 4% à révéler le journal Le Monde de la totalité des, des couvertures. Je vais prendre quelques, quelques images. Il y a dix ans, Jésus christ sur sa croix. Il a perdu un clou, il crie « Vite un clou, je glisse !» Les gens en dessous, pas de chance, grève à Bricorama, faudra attendre. Est-ce que les chrétiens ont protesté Non. Deuxième, deuxième chose, Moïse dans son bain. Bain moussant, il a perdu son savon, il ouvre les eaux du bain, comme il a ouvert les eaux de la Mer Rouge, il retrouve son savon tout heureux. Troisième caricature, euh, Sœur Emmanuel, donc, qui s'occupait des chiffonniers du Caire, à quatre pattes, sodomisé par Benoît XVI il y a quelques années. Est-ce qu'on a envoyé des commandos de jeunes catholiques égorger les gens de Charlie Hebdo Non. Et dernier exemple, la semaine dernière, euh, on voit François Fillon portant sa croix, après son échec au premier tour des, des élections, et Légende rend la croix. Est-ce que dans tous ces cas, des chrétiens ou des juifs sont allés exécuter les dessinateurs de Charlie Hebdo Non. Est-ce qu'on a eu des manifestations monstres Non. Et si vous voulez, c'est là où franchement, on a le droit en Europe de se moquer de Jésus, du pape, de Moïse, du Dalai Lama, mais dès lors qu'on touche un poil du prophète, on est un raciste et on mérite la mort. Et la meilleure preuve, c'est que les censeurs ont gagné plus personne aujourd'hui dans le monde ne publiera euh, une caricature du prophète. Je sais que vous avez traité les dessinateurs de Charlie Hebdo de lâche et que vous, aviez, vous avez dit, monsieur Ramadan, que vous n'étiez ni Charlie, ni Paris, ce qui veut dire que vous êtes vous-même du côté des terroristes, car si vous n'êtes pas solidaire avec les victimes, c'est que vous êtes avec les bourreaux. Ouais, effectivement, pour la convergence, c'est raté. Hein. Et Pour la convergence, c'est raté, et je vous renvoie, je vous renvoie effectivement à votre assimilation à Daesh. Que les loups se mangent entre eux, je n'y peux rien. C'est la règle dans toutes les guerres. Ramadan. au Ramadan. Au-delà du, au du fait qu'on n'est pas dans l'humour, mais qu'on est dans un propos un peu euh, à la limite de l'insulte, permettez-moi de vous répondre. C'est si vous qui avez commencé. Ah, mais vous savez, la sagesse, c'est de répondre avec non. élégance à l'insulte quand on la sent, vous, et je vais vous répondre vous avec élégance. Vous, vous, vous répondre. jusqu'à maintenant. On va le laisser Ma réponse donnerai, avec pardon. élégance, monsieur, c'est la, la chose suivante. Euh, première des choses, euh, sur ce que vous venez de dire, Alors je vais commencer par la fin. Vous dites, j'ai dit que je n'étais pas Charlie et j'ai dit que je n'étais pas Paris. Alors effectivement, j'ai dit et répété que je n'étais pas cet humour-là et que j'avais un vrai problème parce que Charlie Hebdo a viré vers la provocation systématique. Le problème du compte, du décompte du monde sur les 4%, c'est que ça ne touche pas l'ensemble de la couverture ni le type de rapport à, un certain, à une population en France. Et je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce que j'ai dit que je n'étais pas Charlie et pourquoi j'ai dit que c'est un humour Arakiri, avant Charlie Hebdo, s'attaquer au pouvoir, s'attaquer aux puissants. Et là, tout à coup, ils ont changé de mode de. de, de, de... Régulière chaque six mois dans des situations financières, parce que moi je leur ai dit, moi j'ai dit il ne faut ni attaquer Charlie Hebdo en justice ni répondre. Depuis les depuis Salman Rushdie, où je me suis opposé à la condamnation à mort, je me suis opposé. Vous avez oublié, mais j'ai pris une position directe. Contre la fatwa. J'ai dit c'est une fatwa politique, c'est pas religieux. Un. Deuxième des choses, dans les, euh, euh, les caricatures danoises, j'ai dit aux musulmans danois, prenez une distance intellectuelle, on vous provoque, souriez, éloignez-vous, ne réagissez pas. C'est beau ça, c'est élégant, non Donc en l'occurrence, voilà ma position. Elle a toujours été la même. Ni procès, ni attaque prise de distance, on aime, on n'aime pas, on prend des distances. Ça c'est le premier élément. Pourquoi est-ce que j'ai dit que je n'étais pas charlier Pourquoi je, le, je les ai interpellés Je dis, mais si votre affaire elle n'est pas uniquement financière, vous savez ce que vous pouvez faire comme geste élégant Prenez tout l'argent que vous allez faire sur la controverse autour des caricatures et vous les envoyez pour une cause solidaire en Afrique. Pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est pas financier ce que vous faites. Parce que vous êtes dans une telle situation financière que vos controverses là, ça sentait pas bon. Ils ont jamais donné l'argent. Mais pourquoi j'ai dit que je n'ai N'était pas Charlie non plus, parce que un journal dont vous parlez juste de la caricature sur les chrétiens ou sur les juifs, pourquoi ne dites-vous pas que ce même journal qui, au nom de la liberté d'expression, a présenté ceci deux semaines avant la controverse, mais et vire, renvoie, ciné qui a le mauvais, la mauvaise idée de faire une plaisanterie sur le fils de Sarkozy qui serait juif et qui réussira dans la vie. Deux semaines, il a tenu. Donc la liberté d'expression à insulter une religion, vas-y, mais pas le fils de Sarkozy qui est de tradition juive. Quelle est la liberté d'expression, ça Ça, c'est le premier élément, c'est pour ça que je ne suis pas Charlie. Je n'aime pas l'humour sélectif. On rit de tout on fait attention à tout. Deuxième des choses, pourquoi j'ai dit que je n'étais pas Paris Regardez comment vous avez tordu mon propos. Mais ça, c'est une, une, une, une, une, assez courant entre, entre Caroline Forest, Bernard-Henri Lévy et vous. Vous êtes des habitués du... De tordre le propos. Je n'ai pas dit ça, monsieur. J'ai dit, je ne suis pas Paris, mais je serai Paris si vous dites, je suis Istanbul, je suis Beyrouth, je suis Damas, je suis Bagdad. Je ne fais de différence aucune victime du terrorisme. Je ne vois pas pourquoi je serai Paris et j'oublierai Beyrouth qui était le lendemain ou la veille. C'est ça que j'ai dit. Pourquoi vous changez le propos en me laissant entendre Je suis du côté des terroristes. Non, je suis tellement contre les terroristes que je suis contre les terroristes partout, pas simplement quand il touche les miens, quand il touche tout le monde c'est ça la, la position dernier élément sur ce que vous avez dit au départ de votre, de, de votre propos par rapport à euh, moi, je ne me souviens plus du début du propos, je m'arrête là. Alors, euh, le temps passe à toute vitesse. Je vous suggère d'avoir encore un échange. Pascal plus tard avec Ramadan, comme ça vous en aurez parlé. Selon le, le, le même temps de parole, on ne pourra rien me reprocher ensuite de courir vers la salle. Pascal Broukner, c'est à vous. J'avais préparé 15 questions, moi. Hein. Oh là là, naïf. Alors moi, je constate avec, euh, je dois dire, avec désolation que Tariq Ramadan continue à attaquer Charlie Hebdo alors même que 12 dessinateurs ont été liquidés. Et qu'ils continue à faire des victimes, le des bourreaux des ou, de ou des salauds. Non, non, attendez, attendez, là, non, non. là je ne vais pas laisser passer non, ça. Non, mais là, je, je, ça, je Vous, ça, vous, ça, vous hein. le dites, je vous le dit. dites, vous dites clairement, et vous entendez devant tout le monde ici, ma condamnation immédiate, ferme et répétée, de ces attentats partout. C'est-à-dire que j'ai pris le loup, c'est Charlie. Charlie. Charlie, Charlie. Charlie et, et j'ai condamné et pris une position claire, j'ai condamné les attentats un par un. Mais je vous dis et je vous répète que ma condamnation, elle n'est pas sélective. Elle aide de toutes les situations. Je condamne les attentats terroristes quand ils se passent partout dans le monde. Et quand vous dites tout à l'heure, parce que c'était un point qui est passé comme ceci, il n'y a que des terroristes qui seraient aujourd'hui des extrémistes musulmans, n'oubliez pas, cher monsieur, qu'aux états unis comme il s'est passé aussi en Indonésie, vous avez eu des extrémistes chrétiens. N'oubliez pas, cher monsieur, que vous avez eu des extrémistes juifs qui ont tué le, ceux qui ont brûlé un Enfant vif, ça s'appelle un extrémiste juif, et il faut le dire. Arrêtez de nous dire que on va regarder le nombre qui fait la différence. Dès qu'il y en a un, soyez avec moi dans la condamnation. Est-ce que je suis clair, monsieur La condamnation est claire. Ne commencez pas à jouer avec le fait que je n'ai pas non, été non. clair dans la condamnation. Alors, non, non. Euh, vous n'êtes pas dans et On espère le dernier mot d'une certaine manière, <rire> puisque je suis obligé de redonner la parole à Pascal même alors d'abord, tout n'est pas dans tout, on ne s'engage avec personne quand on s'engage avec tous. Moi, je condamne les actes très précisément. Maintenant, puisque c'est la, la fin, c'est ça On va prendre les questions du public, donc vous pourrez encore euh, argumenter. Tariq Ramadan, je pense que votre problème à vous, c'est que vous auriez pu devenir le Luther de l'islam. Vous êtes en Suisse, vous auriez pu être le grand réformateur dont l'islam européen a besoin pour engager un dialogue justement avec le monde occidental et avec les extrémistes du monde musulman. Luther était un, les, radical, les, les oui, un, vous un radical, vous mais, qui eu, après. mais qui a eu quand même une action extrêmement modernisatrice. Je constate que malheureusement vous ne l'êtes pas, et il me semble que votre difficulté à vous, c'est que vous êtes au milieu du guet. C'est-à-dire que d'un côté, vous ne vous sympathisez avec un certain fondamentalisme musulman et vous n'avez pas le courage intellectuel d'aller au-delà. Vous n'avez jamais condamné, par exemple, la lapidation. Je me souviens de votre débat. Ah ben oui, je suis désolé, mais ça c'est important. C'est-à-dire que vous restez dérêplement... Vous n'avez rien dit en fait. Vous lisez rien, en fait Ben si je ne lis pas mal, laissez le filer Vous êtes restés sur trois de, oui. De, oui. 3 minutes de discussion avec Sarkozy Tariq Ramadan, soyons polis, on a mis le clavier Vous n'avez rien lu si vous parlez les deux en même temps, personne ne comprend rien, donc l'un après l'autre, si vous... Et donc, Tariq Ramadan, vous... L'un après l'autre, Tariq Ramadan, vous... Je lis, vous aussi, vous lire, mais... Allô L'un après l'autre, On ne comprend rien donc, Tarif Ramadan, je, je vous terminé. exhorte, essayez d'être enfin moderne et réformateur, et cessez de rester entre les deux, entre les extrémistes, et un discours apparemment moderne, mais qui est en fait un discours purement défensif. Et, et, je, et je, je regrette qu'un esprit de votre taille, car vous êtes le seul capable... Euh, dans, en Europe de le faire qu'un esprit reste malheureusement arc-bouté sur des positions archaïques et que je juge moi totalement rétrograde et victimaire alors par, par euh... je cherche le mot pour que le temps de parole soit identique vous avez deux minutes avec Luther si j'ose dire c est, c est... je devrais être flatté d'être considéré par Bruckner comme le seul en Europe vous devez bien les connaître tous en Europe pour pouvoir dire que je le suis le seul. Je vais vous dire une chose. Ce pourquoi aujourd'hui je pose un, un, un, un problème à la France, c'est parce que je suis juste l'arbre qui cache la forêt. Vous avez aujourd'hui des générations de jeunes femmes et de jeunes hommes qui tous, par rapport à votre discours, prendraient des distances. Ils ne sont pas du tout victimes. Ils savent qu'il y a un nouveau racisme qui s'est installé, mais ils ne réagissent pas comme des victimes. Vous savez, en sociologie élémentaire, il y a la différence entre identifier des victimes et nourrir un sentiment victimaire. Identifier des victimes du racisme, ça existe. Contre les Noirs, contre, comme ici dans notre pays, contre les Espagnols, les Italiens, les Turcs, les Portugais, ça a existé. Le discours victimaire, c'est d'entretenir ceci en disant « on n'est pas aimé, on se... » Non moi, ça fait 30 ans que sur le terrain, je dis exactement le contraire de ça. Justement, pas la victime. Debout. Citoyens. Libre, pensant notre présence et apportant quelque chose à la société. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous dire une chose que dans toute l'Europe, au-delà de ma personne, il y a des dizaines de leaders locaux, mais ils ne vont pas dans votre sens. Ils ne sont pas entendus. Vous, vous entendez Daoud, vous entendez ceux qui, il faut conclure, dans l'islam, aujourd'hui, vont vous dire Vous savez, l'islam, le problème, c'est que c'est sexiste. De fait, l'islam a fait des mâles frustrés. Vous êtes content avec ça, vous Il a dit Kamal Daoud, et puis ça sonne bien, c'est Kamal qui l'a dit. Donc, en l'occurrence, Stop, stop, ah, stop, stop, stop. ben voilà, ben voilà. là la, la, la, ben voilà, la, voilà. Ils voilà. Il il demande si c'est faux. Ben oui, oui, oui c'est faux, faux, mon ami. Donc, okay. si vous pensez ah, que l'islam voilà. produit des marches ah, moi, Je ne pense rien, moi, c'est vous, spécialiste. Je ne pense l'un vers l'autre, formidable. Je veux je tout Mon dernier mot, c'est simplement. La parole à la salle. Il y a une génération qui vient. Et l'avenir de l'Europe aujourd'hui, il est beaucoup plus positif que ce que vous en dites. Alors Attendez, le point, génération point, est ouvert. Point final, non, je point dis final. Pas de...